Salut à tous, c'est Kino et aujourd'hui je suis très heureux de venir vous parler des Awards. Avant de vous parler du pourquoi et du comment je suis là aujourd'hui, je vais juste vous faire un petit point sur ce que sont les Awards pour ceux qui pourraient ne pas savoir. Les Awards sont une cérémonie destinée à récompenser les créateurs francophones, bien entendu sur Halo. La première édition est arrivée en 2012 pour récompenser les créations de l'année 2011. En 2021, après quelques années d'absence, les Hallowards reviennent, et c'est grâce à vous On ne va pas se mentir, le manque d'infos sur Halo Infinite ou la sortie de nouveaux jeux n'est pas un facteur de motivation pour les créateurs. Ça fait près de deux ans que de notre côté, nous soutenons les créateurs dans l'espoir de pouvoir ramener les Hallowards. Et finalement, durant l'année 2020, c'est près de 140 créations qui ont été mises en avant par la communauté francophone. Principalement des vidéos, des fanarts, des dessins, de gros travaux qui montrent que la communauté francophone a d'énormes talents créatifs et reste toujours présente autour de Halo. Pour cette reprise, toutes les créations postées dans la section création de Halo.fr ont été automatiquement inscrites aux Halo Awards. Un jury de 8 personnes internes au staff Halo.fr a été mobilisé pour regarder chacune des créations réalisées en 2020 et a finalement retenu 22 créateurs répartis sur 13 catégories. Très bientôt, vous pourrez découvrir les noms, les créations et les catégories, vous pourrez voter et une cérémonie semblable aux Oscars, aux César ou encore au Festival de Cannes viendra donner le nom des vainqueurs. Que vous soyez ou non créateur, vous avez votre rôle à jouer. Et c'est pour très bientôt, nous mettons tout en place au plus vite pour vous permettre de voter dans les meilleures conditions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, ou vous pouvez aussi rester connecté en vous abonnant à la chaîne, en nous rejoignant sur Discord ou encore sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Tous les liens sont en description. Si vous êtes tenté par la création, sachez d'ores et déjà que les Halo Awards reviendront l'an prochain pour récompenser les créateurs de 2021. Il vous suffit de poster simplement votre travail dans la rubrique création de Halo.fr. Je tiens dès à présent à féliciter tous les créateurs s'il y a moins de création qu'il y a quelques années, la qualité est toujours au rendez-vous. Bravo à tous Et on se retrouve très vite pour la suite des Haloards. Vive Halo